Sensei Cool! Numéro 1 implique un max d'impression Mais mes élèves et moi ont fait un max d'impression Cette erreur de la nature a tué tant d'innocents déjà Et maintenant tout va bien car je suis là ce secours que tu mérites est celle de la justice Pense un peu de mon ADN pas À ton service Je ah. suis en train de former le prochain Saitama Je n'ai qu'à prendre de classique, j'entraîne le nec plus ultra Comporte-toi en homme, il est temps de muer Montre ton plus beau sourire, Ce sera le dernier J'annonce ma couleur, tu es le plus rapide, moi le plus puissant C'est sens d'hommes exploser sont inférieurs à 1% la paix si t'en es le symbole, son de français. Dire que t'es le meilleur ouais, n'est qu'une hyperbole. Tes mots me touchent faux, je les esquive à McVan. J'ai trop le flow et mon style est incessant. All right, all right, je vais faire ça. de toi ma biche avec mes clones. <cười> Comics, laisse-moi te faire un pitch Tu te crois charismatique Je dirais carrément quiche face à ma classe de sixième, tu tiendrais pas une seconde Au fond, tu sais bien que tu peux pas sauver tout le monde Malgré ton usure, tu crois encore et encore Mais viser la lune, <rire> ça me fait pas peur bon, Sous cette forme, tu ne peux rien faire en autrui À part la vie d'Agoury, tu n'as jamais rien détruit Réguissa joue les Onizuka, c'est là ton seul impact Le intention du bac, ne pardonnera pas tes sacs Dieu de la mort, tu n'avais pas terre Que ton ego, le karma Mais ton premier élève voulait ta peau Il n'en faut qu'un pour tous les transformé en héros Ne te régénère pas Koro, tu es à es mort es dans le Kokoro. Entouré Touré tous tes fanboys, tu joues les avancés Mais au final, <rire> sous ce grand cœur <rire> se cache un corps sensible Tu te vois, toi, une nana Arrête de faire l'idiot Mouah, <rire> des sojiots Tu serais un génie. <rire> une année entière, juste pour muscler village Et développé toute mon histoire en moins temps que ça <rire> <rire> je prends soin de mes adversaires vois oh, moi l'idée d'être vexant. <rire> Arrêtons ce massacre <rire> Tu craches <rire> déjà bien assez de sang Putain, je vais me les faire Yo. J'étais au calme, je vois c'est de bouffons flingue de hip hop Qui à se faire péter le poumon Je viens vous fumer comme des globes Seul en lice, en roi de lycée, loubar célébré T'es tellement culte que même mes spin-offs sont qualité Écris ta j'ai révisé tes faiblesses Putain y'en a tellement, heureusement que t'as la vitesse Et toi Captain Américain, ta gloire ne dure plus qu'un quart d'heure si je suis Ken Divert, je me fous de ta gueule avec l'ardeur Comme moi vous étiez des losers sans pouvoir de que dalle Maintenant un peu de respect devant le rôle principal C'est le greek teacher ici, retenez bien l'accent En plus je m'en fous, c'est tellement avant moi de toute façon D CG la victoire, Llavicua D gG title